5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, c'est ce qu'encourt John Palais. Le procès de ce militant de BC s'ouvre lundi 9 janvier à Dax. Son tort, avoir dénoncé l'évasion et l'impunité fiscale. Le 19 octobre 2015, des militants des faucheurs de chaises réalisent une action non violente à Paris. Ils réquisitionnent alors 14 chaises d'une agence de la banque BNP. Leur objectif, démontrer que l'argent pour lutter contre les crises écologiques et la pauvreté existe. Il est simplement ailleurs, dans les paradis fiscaux. La banque a donc décidé de poursuivre John Pallet en justice, mais le militant ne sera pas seul. Ce lundi, un rassemblement public permettra de faire un procès aux enjeux véritables, celui des refuges fiscaux et des élus et dirigeants qui les laissent prospérer. Car en 2014, les cinq plus grosses banques françaises ont réalisé un tiers de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. Au niveau mondial, c'est 20 000 milliards de dollars qui sont cachés, en moyenne, en Europe, la fraude fiscale représente 1000 milliards d'euros par an et en France, c'est entre 60 et 80 milliards qui s'envolent chaque année.